Ça, c'est Malte, le plus petit pays d'Europe, enfin, presque. Aujourd'hui, on s'est lancé un défi, traverser le pays à pied, en ligne droite et en une journée. Oh, oh. oh mon dieu, j'ai envie de me jeter par terre. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec David qui est derrière la caméra. Hello Et donc là, comme vous voyez, on est au niveau de la mer. Sur la côte de Sliema, donc on a à peu près 3h30 de marche on a fait les courses et qu'est ce que je peux dire de plus là on va espérer moins de 4h de marche mais on va faire des pauses à mon avis donc là on est sur le départ et il y a bien marqué 3h affiché pour aller jusqu'à Dingley Cliff c'est parti les pieds allez go. allez les pieds ça commence bien pour en plus on va commencer par des petits escaliers ça va être sympa on a fait les courses ce matin là, en allant à un Lidl comme on a chez nous hein. Entre, j'ai une coupe, c'est terrible Bon c'est pas grave C'est parti, c'est parti, c'est parti c'est parti. J'essaie de me motiver hein Bon goût Il va falloir la motivation <rire> Non en vrai ça va oh. que, mais mais Pour l'instant ça va, va. En vrai le départ on, on, on ça va C'est dans une heure Je dis euh, dans une heure c'est la fin Bon pour l'instant on marche euh, C'est pas du tout stabilisé ça Je vais peut-être te <rire> faire avec le stabilisateur Pour l'instant on marche dans la ruche C'est vachement de la ville ça fait combien Ça fait 10 minutes quand même par 15 minutes. Voilà. Et c'est au bout de la vie, il faut faire gaffe parce que on marche un peu milieu. Mais ici, les gens ils conduisent à À gauche, j'ai du mal. Donc c'est l'inverse de nous. Donc ça, ça c'est étrange. Mais voilà, on avance tranquillement. Et c'est beaucoup de montées-descentes là, on voit c'est une descente et là-bas il y a une montée. Bon, une des pro... Ah bah vas-y, passe devant pour un film. Probablement une des dernières fois qu'on voit la mer au loin. Là, quand même, on était à ce niveau-là, au niveau de l'eau. Regardez tout ce qu'on a monté déjà. En vrai ça ça se ressemble pas trop. Hein bah, Là euh, c'était le niveau de la mer, regarde là où on est par rapport au niveau de la mer. On a quand même pas mal monté. On a quand même pas mal monté. Euh, euh, je pense qu'on va quand même redescendre après au bout de ouais. Mais ça se ressemble Et... pas trop là pour l'instant. Mais ça après dans pas très longtemps hein. Juste euh, peut-être sur les hauteurs de la ville. Ouais. Et puis après... Euh... Et là, euh, magnifique montée. Magnifique montée dire. ça arrive. Euh, ouais. décider dans pas longtemps. Allez let's go monter et là on commence à arriver sur de la descente, on a une belle vue sur la ville, je sais pas si vous verrez là-bas. On, on est vachement en hauteur quand même. Hein. Ouais, et là euh, je pense, bah, comme je dit, on va commencer à descendre. Ouais. Là, euh... Donc ça c'est cool, ça ça cool. me plaît ça. Mais regarde de loin là-bas là. Ouais. Autant là on est monté direct, là ça sera du faux plat. Du ouais, faux plat je te garantis que c'est vraiment pire que ça. Là. Comme ça, ça me fait penser un peu euh, à Los Angeles. Dans les, les descentes comme ça là. Là en vrai je commence à avoir un peu mal aux pieds et ça, ça tire sur les mollets alors qu'on n'est pas parti depuis super longtemps mais en même temps on a eu beaucoup de montées donc euh, ça y joue aussi un petit peu je pense et, et voilà on est assez haut quand même qu'il hein. euh, était euh, l'ultra centre ici c'est plus euh, un peu plus campagne déjà ouais là on a des petits buissons violets c'est sympa très provençal Méditerranéen finalement tropical, je... Non pas tropical Je ne serais pas allé jusque là ah ouais quand même ah, okay. C'est pas les tropiques ici euh, monsieur <rire> Ah bonjour madame. On est au niveau de la rocade là Et dis, putain on doit traverser la rocade et tout Mais en fait ça va, il y a un petit, un petit passage pour euh, Aller sous la rocade et traverser Aller de l'autre côté Petit pont on arrive sur un endroit plutôt sympathique avec un conçu d'église là-bas, une tour. Je sais pas du tout dans quelle ville on est là. Il euh, y a une belle église là juste derrière. Juste là. Ouais, là. C'est super joli. La fatigue c'est pas trop ressentir, ça c'est vraiment cool par contre. Mais euh, c'est sublime. Un petit village, beaucoup moins grand que, que là où Il y a beaucoup de moins de passages. Bon, les rues sont toujours aussi étroites. Et les gens se gardent toujours aussi n'importe comment. Est-ce que c'est la même voiture que moi Est-ce Est que c'est pas une petite les calos C'est une calos C'est ma petite je... voiture Juste ici Bon en rouge Mais c'est la même voiture que moi Avec des dinosaures trop pas du tout Avec des petits dinosaures effectivement Très joli Je vais prendre une petite photo pour mon Instagram Je vous invite à aller regarder Donc euh, petite pause pour boire un peu manger Ça fait donc euh, 1h30 qu'on marche Et je vous avoue ça commence à devenir fatigant Mais ça va C'est même pas 300 frère C'est un, un wrap truc bon c'est pas grave le principal c'est de manger un petit peu David il y a des pommes aussi je pense on en prend une après le bon franchuillard qui prend un croissant au beurre à Malte mais bon il y a envie donc euh, bah vraiment elles sont dégueulasses par a Une français de goût caramélisé dessus je <rire> suis toujours en train de manger ma pomme mais il faut savoir que malte fait partie du Commonwealth donc euh, bah, de l'ancien empire euh, britannique et donc on peut trouver euh, comme on va voir ici des euh, boîtes aux lettres anglaises avec les initiales euh, donc avec les initiales de, de la reine ou du roi etc. Donc là je sais pas quelle initiale c'est donc euh, j'ai l'impression que c'est un J 1 R ou un G 1 R je sais pas trop mais voilà et puis juste de l'autre côté on a une cabine téléphonique c'est quand même très stylé même si c'est que de la déco effectivement parce qu'il n'y a plus de mais de, de téléphone dedans. On découvre de belles choses en marchant à Malte. Ouais c'est beau, mais première fois que je vois de mes yeux une cabine téléphonique comme ça, même s'il n'y a pas de téléphone. Pareil. Dedans, mais... Là on est, on est en pleine montée, et on est à peu près au niveau de la moitié euh, du trip. On est euh, toujours en train d'avancer. C'est commence commencé à devenir loin, Entre moi j'ai commencé à avoir mal aux pieds, et au dos. Mais on a la moitié. Il reste 1h53. trois. Non, 50. Il reste 1h50. On a des minutes. On a gagné une minute, on marche vite, on est, on est efficace Là je vois qu'on arrive sur une espèce d'église, ça a l'air sympa on, on va voir Mais euh, beaucoup de marche. Hein, dans ce, euh, ce principe de marcher à travers un pays finalement Le Problème de voyager avec quelqu'un comme David, C'est que quand tu tombes sur une voiture comme ça C'est à dire à peu près tous les 35 secondes à Malte On s'arrête pour prendre des photos, donc là il, il prend des photos il est là-bas, en train de prendre sa photo De la voiture On arrive encore sur une place de village une petite église Un village de plus traverse. Ça continue hein. on est enfin dans la campagne on lance une espèce de rocade un peu euh, un peu périph', un peu rocade euh, truc je pense que ça fait du bien en vrai un peu à la campagne c'est moins moins fermé ouais. c'est plus, plus sympa à marcher ce qu'il faut savoir c'est que là la marche qu'on fait donc c'est à peu près 3h30 4h on peut la faire en voiture en 23 minutes c'est vraiment genre que les montées elles sont comme ça, que les chemins sont, sont pas ouf. Et là je vois la longueur du chemin qui arrive devant nous. C'est impossible Regardez-moi ça là, la longueur du chemin. Ah, j'aurais vu. Petite pause, on s'impose. Ouais. Finalement il est 11h30 là. On retarde un peu l'arrivée, tant pis mais on se pose. Ouais, 10 minutes manger ça va être cool allez bon appétit allez. ils ont plus pensé à nous là si on marchait sur le euh, sur le bord de la route vraiment Hop. et donc euh, là on arrive à, à l'idina l'imdina Lim pardon ce qu'on voit là bas qu'on voyait de loin de tout à l'heure depuis la route. Et c'est euh, un des endroits où ils ont tourné euh, dans Game of Thrones. Vraiment belle vue, ouh là j'ai encore failli tomber Belle vue Pour vous dire, on est le 29 décembre Il fait très chaud On est en... En quand ça En t-shirt, en transpire ah là, Parce que là on a vraiment l'impression ouais, qu'il est, bah, comme tu l'as dit, à 16h et tout Alors vous voyez il est que C'était censé être l'heure à laquelle on arrive Et qu'il nous reste encore une heure de marche non, Ok petit champ de fleurs Avec en fond la vallée qu'on a, a monté tout ça tout Je sais pas si vous arrivez à voir C'est immense C'est immensément loin On se rend compte de ce qu'on a fait là Et on se dit qu'au final c'est dur, c'est très dur Et c'est pas si dur que ce qu'on pensait Ouais. Ça en, en vrai c'est vrai, pas vraiment je croyais on allait mourir Et euh, qu'il aurait vraiment eu des Comme ça Expliquez moi hein. pourquoi il y a des saucisses ah, Au soleil on est passé par plein de d'états, d'émotion. On en arrive sur fait de... une espèce de petit plateau quand même, ça c'est plat Et on voit une nouvelle montée, on était dégoûté Mais il nous reste plus 45 minutes, donc bon On dit que ça peut le faire Et... La fatigue se fait ressentir sur le camp Les aventuriers de, de la tribu De ce climat, Je sais pas <rire> <rire> Je suis fatigué là, c'est mal, mal de pied On d'avoir la descente mais c'est <rire> vraiment pas ouf en fait on, on retient notre point en arrière donc euh, c'est donc vraiment pas ouf finalement. Peut-être. En fait, Peut-être que si on saute avec la gravité on va aller descendre plus vite. C'est dingue de se dire qu'on était tout là-bas ce matin. Je sais pas si on se rend compte de la distance du truc. Oh, c'est un truc de malade. On était encore derrière tout ça ce matin. On est toujours pas arrivé. On a pris une, pause, une heure de pause en fait. Ouais. Bah bah après on a, on, a, on a pris plein, plein de, plein de pauses en ce moment donc ça. Ah ouais. Et euh, ouais, 29 minutes il reste de marche. Petit truc, euh, petit champ, séparé par des, des pierres comme ça, entassé euh, les, les unes sur les autres. Ça ressemble un peu à Provence. C'est sympa. J'étais persuadé d'entendre loin de la, la mer. Et non, c'est pas ça. C'est pas de l'eau. Il nous reste 20. Euh, 20 On va dire 20 minutes pour être gentil avec nous-mêmes. La fatigue. Hérisson. Ah ouais. C'est super rigolo, prendre c'est quand à avoir du vent donc ça veut dire qu'on s'approche bien effectivement des rameaux des... Ah le panneau des vies oh <rire> yes. Putain je l'ai vu je suis pas mais. Compris, ma je l'ai vu mais au dernier moment Dingy Cliff on s'est totalement effacé let's go on va là les gars on va là à Dingy Cliff On est bientôt On est sur le bon chemin c'est déjà ça Il y a une petite c'est quoi une lambeau Il y a la lambeau qu'on a vu tout à l'heure ouais. Une torche à côté Une lambeau et une torche On va mieux la campagne Oh oui, nous ça juste là J'en aimerais tellement avoir ça là Attendez moi monsieur Papy s'il vous plaît Monsieur Papy Ah oui, non, je, je peux plus Non, non, surtout que je vois une barrière Qui dit barrière C'est qu'on est bientôt arrivé là Là c'est la fin là, ça y est, je le sens C'est fou quand même de se dire qu'on a traversé un putain de pays à pied en une journée Moins une journée Oh j'entends les vagues Oh j'entends les vagues J'entends ah les vagues, j'entends le j'entends le... C'est le restaurant. La cuisine C'est le c'est les vagues. C'est la cuisine du restaurant. C'est tellement les. C'est ah bon oh, putain, incroyable. Un fucking croyable Oh, ah oh, oh mon dieu, j'ai envie de me jeter par terre non oh, j'en peux plus, là. Les gars, ça y est, on a fini notre, notre périple d'une journée. On va traverser un pays à pied. J'en peux plus, je suis mort. Et là, il y a l'autre côté de l'eau. C'est incroyable. La, la vue est juste est super belle. Mais j'en peux plus, par contre. Ouais. Il va sortir, je te le dis, moi. Comment il a eu un coup de crash sur tout le travail qu'on a fait, toute la rue qu'on a monté pendant 5 heures. On fait ça en 3 secondes. Ouais, c'est amusé.